ג'ווט מוגן על ידי דניאל טישר. אעפ thatו לולין נישמת אב אמונדחאי בן ישראל וענין דבורא בדtester אדל בדסול תר אב לבet vanish בן ג'רמן סרה. אם vous souhaitez vous aussi donner une prochaine תיון של מיכה להתקשר ל-5 דקות אינטראנלים, נויזי ציומא סרחתי ו'amot פריקיוד חלצה בsandal של אינו שלו או בsandal של עץ או בשר small בימין. חליצה תקשורת. חלצה בגadol שיאוכל על ההלח ב' או בקטן שיחופת Khalitsata Kshera Khaltsa Balayla Khalitsata Kshera Verabi Eliezer posel Basmol Khalitsata et Verrezer Possel Basmol Khalitsata Psola Verrezer Marchir On commence cas par cas, on continue à parler de la Khalitsa Bien sûr, la mis cette Khalitsa de, de routier que la femme qui ne marine, le Yavam ne veut pas faire le Yiboum ils devront faire la, la khalitza, c'est la femme qui va partir lui retirer sa chaussure, et cracher devant lui, en disant tout un rituel. Maintenant, comment... Alors on a commencé dans la mission précédente à découvrir quel type de chaussure. Je dis tout de suite, j'ai un problème, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on appelle sandal et qu'est-ce qu'on appelle minal. Pour bon, moi, je pensais que minal, c'est quelque chose qui ferme tout le pied, et sandal, c'est quelque chose qui est ouvert. Mais en fait, non, parce que, comme on va voir tout de suite dans le Mishnah, que même le sandal aussi, il couvre une partie du pied. Apparemment, en fait, on parle... Est-ce que ça enferme tout le pied, ou c'est juste le devant et le derrière, d'accord Et donc une lanière qui va rejoindre les deux. Je ne sais pas exactement ça, il y a quelque chose qui manque. Donc en tout cas, je reste maintenant, je reste proche des mots, « Chalça besandal moment, on s'intéresse d'abord, il faut savoir, il y a marqué dans la « Veshalaf ish non, c'est marqué dans la Torah, une fois il y a marqué le mot « Na'alo », une fois il y a marqué le mot « Na'al ». Une fois on dit « sa chaussure », et une fois on dit la chaussure. On, apprend, on apprend de là. si y avait écrit que na'alo, alors on aurait imposé que la femme fasse un avec une chaussure qui appartient au mari. Mais si tu me dis le mot na'al, ça signifie que n'importe quelle chaussure, même s'il emprunte une chaussure, c'est bon aussi. Mais alors pourquoi tu me dis le mot na'alo Pour t'apprendre une, une grande règle, une chaussure qui est, qui est apte à être utilisable par lui. Il peut emprunter la chaussure du copain, mais à condition qu'il puisse marcher avec elle. À exclure si la chaussure, est gigantesque. Il fait du 40. Le copain fait du 48 et lui il fait du 38. Et donc le pied il fait que de sortir, il ne peut pas marcher avec. Ça c'est un. Ou encore autre chose, c'est si la chaussure est trop petite, alors là on va découvrir justement. Khalza Bessandal Shenoshelo. Si elle a fait la Khalsa avec une sandale, sheno, qui n'appartient pas au mari. Ou encore ob besandal shel et avec une chaussure, une sandale qui est en bois. Comme le le précise, on parle que le la soulia, le.. le bas. La semelle, elle est en. elle en fait, elle en bois, tandis que le le haut, ce qui recouvre, c'est en cuir. Ou bien obeshel Small ou bien après une chaussure du, du pied gauche, il a mise sur le pied droit. Dans tous ces cas de figure, Khalitzata la Khalitsa Parce que il a, même si la chaussure ne lui appartient pas, tant que c'est une chaussure que, même à posteriori, quand tu es bloqué, au lieu de marcher sans rien, tu peux marcher avec ça dans la rue, ça te va, c'est une bonne chaussure. C'est la Khalitza l'ekshira. Par contre, Khalsa Begadol est de même. Il a fait la khalitsa avec une chaussure gigantesque mais qui peut grande sur lui mais qui peut quand même marcher avec lui. D'accord Je ne sais pas combien de pointures, 2, 3, 4, 5 en plus, je sais pas, 5, 5, 5. je sais pas. En tout cas, une chaussure qui peut quand même utiliser pour marcher avec. Ou bien obekatan Mais avec une chaussure qui est encore trop petite, mais tant qu'elle recouvre le rove de son pied. J'ai un grand problème pour comprendre ça, mais je vais vous expliquer après c'est pas ma problématique. Et dans tous ces cas de figure, la méchante me dit Khalid Sata la Khalid J'ai un problème avec l'histoire de la sandale qui est trop petite, très petite, on va dire ouais, mais dès que ça recouvre le, le robe de son pied, j'ai un problème avec la méchante précédente, parce que si tu m'as dit que le ékev, il fallait qu'il y ait derrière un talon qui puisse, qu ait quelque chose qui retienne le, le talon de derrière et le devant, donc c'est-à-dire quoi que ça recouvre le, le robe du pédale C'est juste être trop petit, comment il met son pied comme ça qui dépasse j'ai pas compris, j'ai vraiment du mal, on vit plus avec cette réalité, on n'a plus les mêmes vêtements qu'à l'époque. Et euh, c'est un peu dur à comprendre. Est-ce qu'on parle de pied qui dépasse par devant Je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà, on a fait les, les, les mots de la machine. on les a traduits. Maintenant, khaltsa Balaïla, à part ça, un autre sujet. Et là, ils ont fait la khalitza durant la nuit. Est-ce qu'il faut faire la khalitza que durant le jour Parce que c'est-à-dire, la Torah elle, insiste qu'elle devra partir Vata à sha'ara. Au chahar c'est-à-dire l'endroit le, du bet din. Or, il y a une grande règle les jugements, on juge le jour et pas la nuit. Mais ce n'est pas exact. On doit ouvrir les procès en journée ils peuvent se continuer après durant la nuit. Ouais. Donc maintenant, selon ce principe, il y, y a une marque sur ça, justement. Alors, la Khalitza, est-ce que c'est comme un début de procès ou comme une fin de procès Quel statut ça Est-ce qu'il faut nécessairement l'ouvrir en journée le faire durant la journée, en fait, ou bien est-ce qu'on peut même le faire durant la nuit Est-ce que la Michel me dit Khalitza Balaïla Khalitza takshara, si ils ont fait la Khalitza durant la nuit, c'est cachère. Mais Rabbi Lezer possède Rabbi Lezer, invalide. La halacha, elle est retenue comme Rabbi Lezer. sur ça. D'accord Maintenant, autre sujet, Khalitza basmol, si elle a fait la Khalitza du pied gauche, ils ont mis la chaussure sur le pied gauche. Est-ce que ça marche alors la Mishnah me dit, Khalitza Psoulas, la Khalitza est invalidée. Rabbi Yazer -e marche, Rabel Yazer valide cette fois-ci la Khalitza, et sur ça, la n'est pas comme Rabbi Yazer, c'est-à-dire pour nous il nous faut le pied droit. Et donc si je récapitule tout à l'heure de la Mishnah, il faut un pied droit avec une chaussure qui, qui doit être recouverte en cuir, mais qui peut avoir hein, la semelle en bois, et même il peut même l'emprunter de quelqu'un, hein, même il prend la chaussure du pied gauche et la mettre sur le pied droit, il faut que ce soit juste sur le pied droit. On ne peut, peut pas faire la khalitza dans la nuit. Et voilà, essentiellement, il faut une chaussure qui soit apte, malgré tout, à être utilisable. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tout c'est